Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dernière version de V-Ray qui vient de sortir pour SketchUp, la version V-Ray 6, euh, qui comporte donc pas mal de nouveautés, des trucs vraiment sympas. Euh, je vais vous parler des principales nouveautés et vous allez voir qu'entre la version 5 et la version 6, vous ne serez pas perdu parce que l'interface reste globalement la même. Ce qui permet de se concentrer directement sur, sur les nouveautés sans se perdre dans, dans bah, trouver où est-ce que c'est quoi en fait. Donc je vous détaille ça dans cette vidéo euh, rapidement, sachant qu'il y a beaucoup de nouveautés, je vais aller au principal. Et toutes les améliorations, bah, j'en parlerai un peu plus rapidement au fil des vidéos. Donc je commence tout de suite. Alors la première nouveauté qui est sans doute la plus visuelle de toutes, euh, c'est la possibilité d'ajouter des nuages. des nuages, Un système de nuages procédural directement dans 100 sans de HDRI. Euh, alors je m'explique habituellement quand on lance un rendu euh, dans dans, dans sketchup on a un ciel bleu immaculé dans lequel il n'y a aucun nuage voilà le soleil voilà est présent effectivement j'ai l'horizon gris qui est là et puis il n'y a aucun nuage et bien maintenant on a la possibilité dans les réglages du sunlight ici de venir euh, baisser un petit peu dans, dans, dans, le, dans le tableau ici et de clouds nuages de l'activer et de voir apparaître comme par magie pas mal de nuages dans le ciel qu'on peut paramétrer puisque c'est ça le côté procédural, on peut vraiment les régler. En termes de densité, en termes de variété, est-ce qu'il y a beaucoup de variété ou pas Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des cirrus, c'est-à-dire les espèces de nappes de nuages, là, les petits nuages d'altitude voilà, qui se mettent ici euh, L'épaisseur des nuages, la hauteur en mètres, on peut les décaler à droite, à gauche, enfin X, Y et Z, c'est-à-dire sur les axes vert, bleu, etc. Est-ce que ces nuages créent des ombres sur le sol ou pas et ensuite, ce que je n'ai pas testé encore, mais euh, on peut mettre des nuages dynamiques, dans le cas où vous euh, fassiez des animations ici, et que vous fassiez des vidéos avec verret, eh bien, on peut faire en sorte que les nuages défilent dans le ciel à une certaine vitesse. Euh, cette vitesse qui est réglable ici, en fonction de la vitesse du vent, de la direction dans laquelle il se dirige, et de la vélocité. Donc système assez complet qui permet de se passer de HDRI quand on veut un ciel complètement euh, réaliste. Si je me place dans une scène, je me mets ici et je vois que je peux avoir donc des nuages par la fenêtre. Petit truc au passage, si vous connaissez pas bien les réglages du soleil, euh, l'horizon gris qui est ici, on peut euh, le contrôler dans Albedo Color. Donc Je suis toujours dans Sunlight, hein, Albedo Color. Changer sa couleur ici si je veux pas qu'il soit gris. Hein, je peux mettre quelque chose de plus bleu du coup. Ou au moins carrément le baisser l'horizon qui est ici donc je peux horizon offset en bougeant ce curseur eh bien le faire descendre et plus je mets une valeur haute ici plus je fais descendre l'horizon et moins il est visible par les fenêtres donc voilà euh, la mise à jour c'est pas ça c'est les nuages euh, les nuages ce système de nuages procédural qui nous permet d'ajouter des vues plus réalistes avec le sunlight et le, le, le sky de verré par défaut alors, une nouveauté qui va ravir tous les utilisateurs de Enscape sur SketchUp, Enscape étant un autre moteur de rendu que V-Ray, qui permet de faire des rendus lui aussi réalistes et surtout des vidéos beaucoup plus facilement. Bon, c'est un moteur qui est très connu. Euh, il a été racheté l'année dernière par Chaos, donc il appartient à la même entreprise que V-Ray, ce qui leur a permis de développer une compatibilité parfaite entre les deux moteurs de rendu. Ce qui veut dire que si vous utilisez Enscape, et que vous avez paramétré vos lumières Enscape, vos matériaux Enscape, et que vous voulez basculer pour une zone pour une autre sur VR, et eh bien vous pouvez facilement le faire euh, sans avoir à reparamétrer tout, parce que tout est devenu compatible. Donc ça c'est vraiment une super nouvelle pour passer d'un logiciel à l'autre euh, très très très facilement. Autre nouveauté super intéressante, c'est une amélioration du dome light une nouvelle fonctionnalité dans le dome light. Donc pour ça je vais déjà aller chercher un objet euh, que je vais essayer de poser sur le dome light comme s'il touchait le sol du dome light. Ça c'est assez compliqué à faire. Hop, j'importe une voiture, un fourgon, je vais le poser là sur le sol et je vais faire en sorte qu'il euh, soit, euh, qu'il qu il paraisse être posé sur le paysage du Dome Light. Donc pour ça, je vais déjà poser un Dome Light. Et euh, dans les paramètres de verre, je vais venir dans le Dome Light et je vais changer le Dome Light par défaut pour un euh, qui est d'extérieur avec un sol, etc. Et donc là, je vais prendre dans tout la liste de Dome Light que je peux prendre, celui-là, voilà. Euh, je vais monter un petit peu son intensité et on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. On a effectivement le fourgon qui est sur le sol mais qui paraît un petit peu flotter dans les airs. Voilà, d'ailleurs il flotte. Et on ne peut pas vraiment le placer comme ça, c'est compliqué. Il faut rajouter des ombres et encore ça ne marcherait pas très très bien. Donc on a une nouvelle fonctionnalité dans le Dome Light qui s'appelle le Finite Dome Light et qui est ici. Finite Dome Light et qui va permettre de régler la taille du Dome Light. Donc là, j'ai coché ici Finite Dome Light, je lance. Vous allez voir que ça nécessite quelques réglages. Puisque là, le dome light va être tout petit, sur le côté, voilà. Et on règle la taille du dome light, ce qu'on ne pouvait pas du tout faire avant. Donc la taille, c'est le rayon ici. Et chaque dome light et chaque HDRI aura un rayon différent. Donc là, je vais tâtonner. Je vais mettre une taille jusqu'à ce que le paysage me paraisse bien. Euh, alors, en général, il faut regarder si les verticales sont bien verticales. Et déjà, là, on voit le, le, que ça fonctionne et on a l'impression, beaucoup plus l'impression, que mon objet est posé au sol, même quand je bouge, même quand je viens comme ça, même quand je lève. Alors que si je décoche le finit de Dome Light, boum, là l'objet paraît plus du tout posé. Donc je le recoche, et je vais essayer d'affiner les réglages. Euh, on a donc la hauteur de projection, que je vais peut-être monter un petit peu. Voilà, en gros c'est la hauteur à laquelle je regarde si j'étais debout sur le Dome Light. Donc là j'ai mis 200. Ah, je, vais, je vais mettre un peu plus bas 180 la taille du dome light et ici le ground blend donc ça permet de comme il aplatit un peu le fond du dome light le ground blend permet de masquer un petit peu ce qui se passe en fond et de dans certains cas de venir faire un petit un petit flou dans le fond qui qui aide à passer du, du de la partie qui fait un, un dôme en fait à la partie qui est plate maintenant il nous manque juste une chose c'est les ombres et ça ça existait déjà avant pour euh, faire ça pour que le, le, le mon fourgon génère des ombres au sol et qui paraissent parfaitement intégrées. Donc là, il y a un matériau qui existe depuis longtemps qui s'appelle le wrapper que je vais créer et qui s'accompagne d'un générique. Donc je crée un wrapper un générique. Je vais dans le wrapper et j'aurai comme suit, ici, je viens lui mettre en base le générique. Je mets moins un ici, je coche cette petite case là et je coche shadow. Ensuite, il faut que je crée un sol. Donc là, je vais prendre un sol infini. Hop, de verre, tac, et sur ce sur ce sol infini, je vais venir appliquer le matériau wrapper que je viens de créer. Tac, en visant bien. Et maintenant, quand je relance, mon fogon projette des ombres sur le sol, voilà, et il paraît là parfaitement intégré. Il flotte un petit peu. Alors, là, il suffit de, de le baisser. Tac, jusqu'à ce que ses roues touchent le sol. Ah oui, je lui ai mis le wrapper sur lui, donc ça c'est. J'ai mis un coup de. On va rectifier ça tout de suite. Voilà. Le finite de light, ce que ça permet de vraiment de poser un objet dans le, dans, dans, sur un HDA qui qu'il paraisse vraiment intégré dessus, ça marche super bien. Autre nouveauté, l'arrivée du N Mesh. Alors, qu'est-ce que c'est que le n Nmesh Je vais vous montrer, je vais créer ici une sphère. Et cette sphère, j'aimerais la recouvrir avec une autre forme. Euh, alors, ça paraît un petit peu abstrait quand je le raconte comme ça. mais Vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Je fais une sphère, j'en fais un groupe. Sur cette sphère, je vais lui mettre une matière, euh, je sais pas... Euh, quelque chose d'uni pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire, donc peut-être dans les pierres, voilà, je vais prendre ça, voilà. Et l'important, c'est que les UV de l'objet sur lequel vous allez mettre un mèche soit correctement gérés. Donc, euh, les UV, je vous renvoie vers une précédente euh, vidéo que je faite il n'y a pas très longtemps, qui parle des UV, c'est un petit peu ce qui recouvre, de, de quelle manière la texture vont se répartir. Donc là, pour faire court, je vais venir ici, et puis je vais répartir les UV avec ça, la triplanar projection. Donc, j'ai les UV qui sont bien réglés. Maintenant, je vais faire une forme, une autre forme. Et cette deuxième forme, je vais la répartir sur ma sphère. Ça va remplacer la surface. Donc, je fais un petit peu n'importe quoi. Hop, une forme un petit peu comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà. Hop. J'en crée un groupe. Et je vais répartir ça sur ça grâce au end mesh. Le picto, c'est celui-ci qui vient d'arriver dans VRS6. Add end mesh to selection. Donc, je clique là et j'ai bien les pointillés rouges qui m'indiquent que quelque chose s'est passé du côté de VR. J'ouvre la set editor, je viens dans le troisième onglet géométrie et je vois le N mesh qui est ici. J'ai plein de paramètres, mais ce qui est intéressant, c'est que je peux ajouter un objet. Donc je vais sélectionner l'objet que je veux répartir dessus et je vais l'ajouter, add object. Il arrive ici. Et maintenant je vais tester, je vais lancer un rendu, et je regarde ce qui s'est passé sur la sphère. Ce qui s'est passé, c'est que ma forme que je viens de créer ici, ici, qui est plus grosse évidemment, s'est répartie en petits et en répétition sur euh, ma sphère. Je peux évidemment régler pas mal de choses en termes de taille ici, répétition. Alors plus le chiffre ici sera haut, plus la répétition sera petite. Donc si je mets 10, bah j'en ai encore plus, euh, 10 et 10. Ouais, donc ça devient plus petit. Au contraire, si je mets 2, bah ça va être 5 fois plus petit. Donc j'ai des gros carrés, voilà. Donc je vais remettre 5 par défaut. Ça, 100, c'est la hauteur. Si vous mettez 1, il y a presque plus. Vous voyez, de relief, on le voit presque plus. Par contre, si vous mettez 10, c'est comme, comme une extrusion, comme un pouce étiré. Par défaut, il est à 100, je vais le mettre à 50. Bref, il y a plein d'autres paramètres qu'on peut essayer, des décalages, re, les, les, faire tourner un peu notre forme et tout, porter un peu d'aléatoire. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que je peux venir ici, modifier cette forme-là en live. Je vais faire un décalage ici et ici. Et euh, je ne sais pas, faire euh, rentrer cette partie-là, ou sortir plutôt. Ah, attention, CTRL-Z, tac. Je viens là, je relance. Et ici, ben, ma petite euh, modification, on voit qu'elle a été prise en compte et qu'elle est absolument répétée partout. Donc, vous allez me dire, quelle est l'utilité de ça Eh ben l'utilité, euh, elle est vraiment énorme parce qu'on peut faire plein, plein, plein de choses. Et je vous ai préparé un petit fichier euh, d'exemple. Voilà, j'ai fait un modèle sans un modèle avec. Donc, ça, c'est une espèce de poterie avec euh, le Nmesh et sans le Nmesh. Donc, je lance. J'ai préparé, donc... Euh, une poterie. Sur celle-ci, c'est du bois classique. Et sur l'autre d'à côté, il y a un N mèche Le n mèche c'est celui-là. C'est juste ça. Ce petit truc avec qui se croise, deux maillons qui se croisent. Et voilà ce que ça donne. On peut simuler de l'osier, ça fait vraiment des trous. Euh, J'ai fait autre chose, un canapé avec un plaid qui a des maillons comme ça. Et l'autre qui n'en a pas. Alors celui qui n'en a pas, il est là. Donc on voit que c'est un tissu complètement net. Et à côté, je vais essayer de trouver un angle qui prend un petit peu la lumière, voilà. Et on peut donner un petit peu de matière et d'épaisseur à une couverture ou à un plaid et faire quelque chose de beaucoup plus texturé. Hop, je vous ai préparé aussi dans l'historique ici un hein, avant-après assez saisissant. Euh... Voilà, ça donc c'est le, le, le la poterie avec et sans. On voit vraiment la différence. Et pareil pour un, un plaid, tac et tac vraiment qu'on peut faire des trucs sympas mais j'ai d'autres exemples alors ça ça serait un maillage un peu plus complexe qu'on pourrait appliquer dessus euh, j'ai ici des maillons de chaîne répartis sur un rideau et sur une espèce de, de, de drap de drapé on sait pas trop ce que c'est et j'ai mis des chaînes en or vous allez voir ce que ça donne l'effet plutôt sympa voilà ce que ça donne donc pour tout ce qui est faux plafond terrasse rambarde euh, si vous voulez pas modéliser les rambardes vous modélisez juste un petit morceau et vous le répartissez en n mèche sur la surface et puis vous obtenez des trucs absolument géniaux voilà ici on va être plus sur des exemples justement de rambarde ou de grilles des choses comme ça hop voilà celui là j'ai réparti ça là dessus et celui ci j'ai réparti ça là dessus et on pourrait très bien le faire tourner le faire faire toutes les formes ça se répartirait parfaitement dessus autre cas pratique une toiture voilà, ici on a des tuiles en volume, pas des textures, et on les répartit sur le toit, et là on a des tuiles vraiment en volume, ce qui permet de faire des toitures super détaillées. Et vous avez vu, SketchUp ne rame pas du tout parce que SketchUp n'affiche rien, il n'y a que V-Ray qui affiche. Donc le N mesh c'est vraiment une grosse nouveauté que, qui offre plein de possibilités, euh, mais c'est pas la seule, donc je poursuis, je vous présente la prochaine. Autre nouveauté qui n'en est pas vraiment une, mais une grosse amélioration, une grosse mise à jour du Chaos Cosmos, cette bibliothèque en ligne proposée par par et par Chaos pour aider à, à bah, créer nos scènes en termes de mobilier. C'est-à-dire qu'on va trouver plein d'objets, plein de végétation, des gens et aussi de plus en plus de matériaux. Et là, je vais vous montrer la bibliothèque de matériaux qui est énorme ici, beaucoup plus fournie que celle que vous pouvez trouver de base dans, dans l'Asset Editor. On a énormément de matériaux classés par catégorie, voilà, ça ce sont les, les peintures, les, euh, les peintures métallisées, les bétons, les décales alors les décales, il y a des trucs vraiment bien, c'est des décales, j'en ai fait une vidéo précédemment qui. c'est une fonction qui permet de projeter des, des, des textures sur une autre donc ça, je vais vous faire une démo, ça va être super rapide, et donc on va essayer un peu tout ça on peut toujours filtrer entre tous les modèles ou ceux que j'ai déjà téléchargés qui sont dans une espèce de bibliothèque là du coup et là des décales, j'en ai pris quelques-uns, donc je vais en recharger quelques-uns tout à l'heure avant ça, je vais aller prendre des matériaux pour essayer de mm, mettre en situation cette scène-là. Donc on y va, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible grâce euh, à cette bibliothèque de matériaux. Donc là, je vais prendre ça pour le mur. Hop, donc Je l'importe, on voit que brique concrète s'importe. Je vais prendre aussi euh, tuc, tuc, tuc, tuc, des graviers ici. Euh, je vais prendre, qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait aller pour une route ben Là, je vais aller peut-être en complément ben, d'enverrer ici dans les matériaux. On voit que brique, je vais l'appliquer tout de suite. Il est là. Gravel, je vais le mettre sur le trottoir. Et puis je vais prendre euh, du béton, peut-être pour les bouts de trottoir. Ici. Et euh, de l'asphalte, du goudron. Voilà, je vais prendre comme ça dans la bibliothèque. Voilà, donc là j'ai une scène, euh, on va dire un peu plus vivante, puisqu'il y a des matières dessus, mais on va voir que je fais ajouter plein de détails. Grâce notamment au décal, donc je viens ici, dans le même modèle téléchargé, je vais aller dans euh, décal. Ça c'est ce que j'ai déjà utilisé, et je vais vous montrer par exemple celui-ci, c'est des coulures un peu vertes, des, des sortes d'usure. Je clique, j'ai un objet qui s'appelle un décal qui arrive ici, pareil, je vous en ai fait une vidéo euh, il y a quelques semaines sur cette fonctionnalité là. On va la tourner comme ça. On voit qu'il y a une espèce de flèche ici qui nous indique le sens. Donc on fait comme ça. Voilà. Moi, je veux projeter le décal sur ce mur-là afin de faire un peu de la mousse ou des salissures qui couleraient dessus. Je le mets à l'échelle. Voilà. Petit conseil, arrangez-vous pour que ça rentre un petit peu dedans comme ça. Et là, je lance. On a l'air que le mur, au lieu d'être tout propre comme ça, mais là, il a pris déjà un petit peu de cachet, un petit peu de réalisme puisqu'il est devenu, voilà, usé, un petit peu sali, ce qui est beaucoup plus réaliste que tout à l'heure eh bien on va voir que des décales on en a d'autres on a une plaque d'égout par exemple que je peux venir mettre n'importe où ici on a euh, des, des, des espèces de scratch des patchs des choses qui auraient été réparées sur le Hop. alors je vous conseille encore une fois de le rentrer un petit peu dedans pareil pour celui là Voilà et on lance le rendu et on regarde ce que ça donne De même, l'espèce de patch ici de béton, s'il est trop gros, je peux diminuer sa taille. Je peux éventuellement le mettre en rotation comme ça. Je peux le faire chevaucher plusieurs textures. Voilà, et on voit que là, ben, ça marche, ça recouvre un petit peu tout. Bref, on a tout ça à disposition dans Cosmos et bien d'autres choses encore. Donc vraiment, ça, merci Chaos parce que c'est vraiment super utile. J'ai même ajouté un véhicule tiens pour donner un petit peu de, de réalisme à ma scène de rue. Hop. et là une fonction qui va faire plaisir à tous ceux qui utilisent verrait fréquemment la possibilité de reprendre les rendus là où on les a laissés de faire une pause en fait dans les rendus ça s'appelle le resumable rendering et donc on va faire paramétrer ça ici dans l'engrenage, on a euh, le Render Output qui nous permet de régler la taille de notre image, sa résolution, son format, etc. Et on a maintenant la possibilité d'ici de faire un Resumable Rendering. Mais pour le cocher, il va falloir avant faire Save Image et dire où est-ce qu'on veut sauvegarder les images. Donc par défaut, je vais mettre ça dans image, euh, Resumable Render, hop. Et maintenant, je peux cliquer ça. Et donc une fois que j'ai coché ça, je vais pouvoir lancer un rendu, un vrai rendu de, de production. Le stopper et quand je vais reprendre mon rendu hop, ça va reprendre là où j'en étais sans reprendre depuis le début voilà donc fini les pertes de temps on peut tester les lumières regarder si ça marche bien et reprendre le rendu là où on l'a laissé ou si on a été interrompu pour une raison ou pour une autre on peut reprendre le rendu juste là où on l'a stoppé avant d'être dérangé euh, voilà donc je passe à la, à la nouveauté suivante une autre nouveauté encore qui est rapide, facile à comprendre et super utile, c'est la possibilité de classer ces éléments, classer les matériaux, classer les lumières si j'en ai plusieurs, classer les matériaux, classer un peu tout, à l'aide de tags. Donc là, je vais faire avec des matériaux. Par exemple, si je veux classer les matériaux de la cuisine par rapport aux matériaux, de, enfin les éléments en bas par rapport aux éléments en enfin les matériaux, euh, je peux le faire. Alors, je vais prendre par exemple, je vais choisir des matériaux. Alors, je vais le faire rapidement un petit peu au hasard et je peux les taguer. clic droit affecter un tag tag nouveau ce tag s'appelle tag 1 hein. moi je peux le renommer en par exemple euh, cuisine ou ustensile, par exemple ustensile de cuisine hop et tous les autres ne sont pas tagués. ce qui me permet de faire des catégories hop je peux dire que ça ces matériaux là ce serait par exemple un tag sur euh, les, les, les, les revêtements enfin les textures les, les revêtements sol par exemple revêtements du sol voilà, et je peux donc classer comme ça mes matériaux. Je peux faire la même chose avec les lumières, les lumières extérieures, les lumières intérieures, les lumières sous les éléments, taguer avec des couleurs, etc. Et je peux faire ça absolument avec tout. Euh, donc euh, c'est un nouveau moyen de classer qui n'existait pas encore et qui permet de mettre un petit peu d'ordre dans les listes de matériaux interminables et de rendre ça beaucoup plus euh, visuel et plus digeste pour travailler. Donc ça, petite nouveauté, mais super utile distance texture, c'est le nom de le, cette nouveauté que je vais vous présenter ici qui va nous permettre de apporter un peu de réalisme lorsque notamment on utilise le fur, c'est-à-dire l'herbe, mais aussi du displacement, mais aussi tout ce qui va être répartition d'objets sur quelque chose, texture. On peut l'utiliser vraiment de beaucoup de manière. Moi, je vais vous le montrer très visuellement à travers le fur. Le fur, c'est quoi Et eh ben c'est ça. J'ai fait un rendu de cette scène sur lequel il y a un fur, c'est-à-dire de l'herbe. J'ai ici des rochers, on les voit, les arbres et j'ai ici un espèce de petit chemin. On voit pas du tout qui est recouvert par l'herbe et des pas japonais ici qui n'apparaissent clairement pas ici. On les distingue même pas, ils sont sous l'herbe, l'herbe qui fait 10 cm. La technique utilisée avec distance texture va nous permettre de définir une distance entre certains objets et l'effet. Là, l'effet c'est le feu, donc je vais mettre une distance entre les objets et le feu de manière à dégager chaque objet et que ce soit un peu plus réaliste autour qui est une zone sans, sans herbe. Donc, pour faire ça, c'est assez simple. Je vais dans euh, verrer et là je retrouve mon fur qui est ici, donc c'est tout le système d'herbe avec tous les paramètres. J'ai ici la densité. La densité c'est euh, bah, de combien j'ai de brins d'herbe en fait hein, sur, sur, sur mon, ma surface. Donc la densité est de 1,5. Mais je peux aussi la régler avec une texture et je peux régler plein de choses avec des textures. Ici on voit que j'ai des textures slots qui sont vides. Et bien ici je vais cliquer, j'ai le choix de mettre une spline curve. Et dans cette spline curve, je vais mettre une distance texture, et c'est ça la nouveauté, distance texture, qui nous permet ici, object, d'ajouter des objets, un peu comme on l'avait fait tout à l'heure avec euh, le N mesh. Donc je vais sélectionner les objets et je vais les prendre tous d'un coup. Hop, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Peut-être à l'exception du chemin, je vous montrerai un petit peu après. Les objets sont sélectionnés, donc là je dois revenir sur le feu, recliquer ici et faire add object. Tous mes objets se sont ajoutés. Ici, j'ai une distance en centimètres qui va être la distance entre chaque d'éloignement de, de, de, en fait de l'herbe par rapport aux objets. Donc, je vais mettre un peu plus, je vais mettre 25. Et euh, je peux changer éventuellement les couleurs avec les curseurs ici, ce qui va impacter euh, la, la façon dont se dégrade, en fait, le, le, le, dont, dont se répartit l'effet, soit en dégradé, soit de manière nette. Je lance tout par défaut, et vous allez voir que les pads japonais, les euh, rochers et les arbres vont avoir autour bah, une zone de 25 qui est dégagée d'herbe et qui donc euh, apporte beaucoup plus de réalisme à la scène. Voilà, On le devine déjà. On ne voit pas encore le chemin parce que je ne euh, l'ai pas encore ajouté. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Le chemin, vous voyez, quand je bouge comme ça, c'est juste une petite, euh, une petite ligne que j'ai faite avec l'outil main levée. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le placer comme ça sur terre, mais légèrement en dessous, ne serait-ce que 1 millimètre en dessous. Ah, encore un peu plus de manière à ce que ça clip plus un hein, millimètre. Voilà. Vous voyez comme ça, on voit plus du tout. Et je vais faire Add Object. Donc il vient de s'ajouter encore à la liste. Je relance et cette fois, et eh ben là, ça va carrément me dessiner un chemin où il n'y a pas d'herbe. J'ai bon, dessiné un chemin dans l'herbe. On pourrait le faire avec des rochers, avec du displacement, je veux dire, avec plein plein de choses. Mais le Distance Texture, c'est ça. Ça sert à écarter un effet d'un objet ou de plusieurs objets de manière à apporter beaucoup plus de, de réalisme et avoir plus de maîtrise sur ce qu'on veut ce qu'on veut créer donc voilà pour le distance texture voilà c'est tout pour cette vidéo maintenant je vous mets aussi toutes les améliorations et les nouveautés dont j'ai pas pu parler dans cette vidéo tant il y en a je vous invite à aller consulter le site de, de chaos que je vous mets en lien juste en dessous et à visualiser vous même les nouveautés qui sont proposées. Donc il y a toutes euh, tout des descriptifs, des images qui illustrent tout ça. À télécharger la démo si vous ne l'avez jamais essayé, euh, verrez. Et puis euh, pour ma part, je vous demande de, bah, de commenter cette vidéo si vous avez des remarques ou des questions, de liker. Et puis je vous retrouve très vite dans un prochain tuto.